Bonjour et bienvenue dans les 4V, Geneviève Dariosek. Bonjour. Il y aura tout à l'heure une conférence sur le handicap, la sixième à l'Elysée. Sujet ô combien important, car privé de fait de certains droits, de certains accès, les personnes handicapées se retrouvent bien souvent traitées comme des citoyens de seconde zone dans notre pays. Sous tous les gouvernements, sous tous les présidents, de toutes les couleurs politiques, de gauche, de droite ou d'ailleurs, c'est toujours très bien fait ce genre de conférence. C'est plein de bonnes intentions, qui sont sincères, mais qui trop souvent ne se traduisent pas dans le quotidien des personnes handicapées. Moi j'ai une question toute simple pour commencer. Est-ce qu'on est sûr que, que le palais de l'Élysée est accessible aux personnes handicapées Oui, bien sûr, il a été rendu accessible pour cette conférence nationale du handicap, avec des aménagements simples oui. qui sont mis en œuvre chaque fois qu'il y a des grandes manifestations à l'Elysée. Mais ça veut dire que si demain nous élisons un président, une présidente en fauteuil roulant, il pourra accès au, avoir accès au bureau du président à l'étage ou pas Écoutez, euh, je ne suis pas suffisamment... Euh, euh, au courant euh, de la géographie euh, ouais. parfaite de l'Elysée, euh, des plans de bon. l'Elysée, ce que je sais, c'est que le rez-de-chaussée sera accessible. Bon, c'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. Parce que l'accessibilité, Geneviève Dariussec, c'est la base de tout. La loi du 11 février 2005, ça date pas d'hier, hein. Donner 10 ans pour que ce principe de l'accessibilité pour tous soit accompli. Là, on a déjà presque 10 ans de retard sur la date limite. Le Conseil de l'Europe a reconnu la violation des droits des personnes handicapées par, par l'État français. Il estime que notre pays ne respecte pas leurs droits fondamentaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore énormément de chemin à faire Je suis d'accord sur le fait que nous avons du retard ouais. sur les sujets d'accessibilité. Euh, dès 2014, il y a eu euh, des euh, préconisations données euh, aux communes en particulier, euh, données également euh, aux privés qui reçoivent du public, les établissements recevant du mmh. public, les commerces, les restaurants, les cabinets médicaux, etc. de mettre en accessibilité euh, euh, tous leurs espaces publics et tout les, et cet environnement recevant du public euh, la date limite est fin 2024 ouais. euh, pour mettre en accessibilité et je pense que nous avons du retard. Alors il y a eu le Covid, mais ouais. euh, ça n'explique pas, pas, pas tout. Et vous avez raison, les sujets d'accessibilité, euh, en fait, euh, sont. Euh, il n'y a pas que l'État. L'État est responsable de euh, ces euh, infrastructures, ouais. mais nous avons aussi les transporteurs, nous avons aussi donc les privés, nous avons également les communes, donc tout un... Alors, euh, tout un panel euh, de responsables qui doivent aller vers l'accessibilité complète pour pouvoir avancer mieux. On va prendre la, la journée type, on commence par prendre des transports le matin, c'est souvent une tannée, je le disais tout à l'heure à, à Paris, Alors, le, on sait que le, le métro est ancien, 3% de stations qui sont, qui sont accessibles à 500 jours des, des Jeux paraolympiques, ça ne fait pas beaucoup sur le point des transports, au-delà même du métro parisien, de quelle manière allez-vous prendre le taureau par les cornes Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce que vous allez annoncer Par exemple euh, nous avons des gares nationales oui. Toutes les gares nationales doivent être accessibles. Il y en a près de 160 à peu près. La moitié sont aujourd'hui accessibles, totalement. Oui. Alors accessibles, ce sont les quais, c'est l'accès aux quais, mais c'est aussi la billetterie, c'est aussi l'accessibilité sonore, visuelle, pour tous les types de déficits. Parce oui. qu'il n'y a pas que des déficits moteurs, il y a aussi des déficits sensitifs. Et euh, donc, euh, l'objectif pour nous, c'est que, toutes les gares nationales soient mises en accessibilité complète en 2027. Et cela sera euh, traduit... Donc dans trois euh, ans, il y aura plus, quatre ans, il y aura plus de problème d'accès dans les gares en France, dans les grandes gares, nulle part. Ni pour arriver au quai, ni pour monter dans le train, ni pour accéder nulle part. Ce sera fini, ça Absolument. Ça coûtera combien Écoutez, il euh, y a une enveloppe qui est prévue, qui avait été annoncée d'ailleurs de 400 millions d'euros, oui. qui va être euh, utilisée pour, euh, pour cela. Et, et je crois que... En fait, l'accessibilité, mmh. ce n'est pas utile que pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr. Moteur, c'est utile pour toute la population. Et, et une population les avec des seniors, sûr, les avec les, les, les parents avec des poussettes, ouais. donc ça rend en fait la vie plus facile à tout le monde. Donc mmh. c'est un investissement pour une vie plus agréable et plus facile. Autre sujet problématique, c'est l'école. Alors on a progressé, hein, il y a 430 000 élèves handicapés scolarisés en 2023, je crois qu'il y en avait 320 000 en, en 2017 donc presque 100 000 de plus aujourd'hui. Euh, combien reste sur la touche aujourd'hui il n'y a pas, euh, il y a des enfants qui sont aussi dans les établissements médico-sociaux. Mmh. À peu près 100, 150 000, mais ils ne sont pas sur la touche. Ils sont aussi scolarisés dans les établissements médico-sociaux. Ce qui est, euh, la critique qui est faite, c'est qu'il y a des scolarités imparfaites, c'est-à-dire ouais. des enfants qui n'ont que quelques heures d'école, euh, voire euh, une demi-journée par semaine pour certains, parce que l'accueil ne peut pas être réalisé dans les meilleurs conditions. qu'il y a des choses qui vont Nous changer. Nous allons continuer à mettre le paquet sur l'école. Parce que. Pour moi, c'est un droit fondamental. Oui. Les enfants de la République doivent aller à l'école de la République, quelle que soit leurs différences. Alors, mettre le paquet, ça veut dire quoi, Geneviève Darius bah, Mettre le paquet, ça veut dire... Euh, continuer à, à, à travailler pour une école inclusive qui soit euh, qui prenne mieux en charge les enfants. Et ce qu'il manque aujourd'hui dans l'école, il y a bien entendu les professeurs qui sont formés, mmh. il y a les aides, les AESH qui entourent les enfants, mais il nous manque... C'est toujours très compliqué pour les parents, les AESH. Il nous manque parce qu'il nous manque aussi un chaînon qui devra être un peu plus présent, c'est, ce sont tous les professionnels du médico-social. Et le médico-social, ce sont des psychomotriciens, ce sont des éducateurs spécialisés, ce sont des ergothérapeutes, ce sont. Et alors, vous allez les faire rentrer dans l'école Ils pourront rentrer dans l'école pour aider la communauté éducative à prendre en charge ces enfants et mieux accompagner ces enfants. Qui seront au quotidien à l'école Alors, certains pourront être. C'est déjà le cas. Ouais. Dans certaines unités autistes, par exemple, ouais. il y a des euh, euh, professionnels du médico-social en permanence dans les écoles. Et d'ailleurs... ça. Mais ça, c'est dans les établissements spécialisés mais dans, dans, non, dans, non, non, non, non, non. Dans, dans tous les dans, établissements Dans les écoles maternelles ou primaires, il y a des unités pour accueillir des enfants autistes où euh, des professionnels du médico-social sont présents. Et d'ailleurs, cela rejaillit un petit peu. Leur expérience permet de, de, de, de, de, de sécuriser un petit peu tout le tout l'écosystème de l'école euh, pour tous les enfants et je trouve que c'est une Mais ces un professionnels bon moyen. ils vont être recrutés par l'éducation nationale ou par le par le par un ministère oui. ou ils seront ils viendront en complément de leur activité euh, à non côté. ils viendront ce sont des équipes dédiées qui pourront intervenir dans les écoles euh, pour euh, aider euh, les euh, les enseignants et euh, les professionnels qui sont dans les écoles à oui. euh, accompagner ces enfants de la meilleure des des façons ils seront combien et ce sera à partir de quand Combien euh nous avons beaucoup d'écoles, de, ouais. de, de collèges et de lycées dans notre pays. Ce qui est certain, c'est que ces équipes seront déployées progressivement. Nous allons mmh. commencer dans certains départements et le déployer ensuite. L'objectif étant qu'en 2027, ouais, dans trois ans, nous ayons pu déployer cela dans une majorité d'écoles. À chaque âge de la vie son problème quand on est handicapé, Madame la ministre, la recherche d'un travail n'est pas le moindre et l'administration ne fait rien pour leur simplifier la vie. Aujourd'hui euh, si une personne travaille plus qu'un mi-temps, elle perd son allocation adulte handicapé. Est-ce que vous trouvez ça juste Est-ce que ça va changer Non, je ne trouve pas ça... C'est même ridicule. Euh, il faut que nous... C'est 950 faut euros, hein, faut engager, Il faut engager. Il faut inciter à Reprendre le travail, mmh. à inciter à travailler. Et vous savez, le travail, c'est un objectif pour les personnes qui vivent avec un handicap. Ouais. Et d'ailleurs, nous avons eu d'excellents résultats ces dernières années, puisque le taux de chômage a nettement diminué. On est passé de 19% à 13%. C'est quasiment le personnes. double de la population. C'est le double globale. de la population. Donc, notre objectif, c'est le plein emploi, ouais. aussi pour les personnes handicapées. Pardon, en situation mais sur cette de question handicap. de l'allocation à handicapé et, et du travail à mi-temps, est-ce que vous allez revenir là-dessus Et sur va... cette question-là, il faut effectivement que nous. Euh, nous euh, favorisions, incitions à reprendre le travail dans de bonnes conditions et on doit gagner plus d'argent quand on travaille que euh, quand mmh. on ne travaille pas. Mais est-ce que demain, pardon je vous repose ma question, quand on travaille à mi-temps, on pourra garder son allocation adulte handicapé, sachant que ce sont des gens qui ne roulent pas sur l'or je pense que oui, nous Vous allons. Le, après, le Président de la République euh, annoncera cela cet après-midi, je l'espère. Euh, nous euh, pourrons euh, agir dans ce sens, ça fait partie quand même des euh, évolutions mmh. qui sont, euh, je vais dire, logiques et évidentes mmh. euh, qu'il faut porter. Parmi les évidences aussi, il n'y a pas de, de bloc opératoire adapté au handicap dans tous les, les hôpitaux, dans tous les CHU de la ville, même pas dans toutes les régions. Est-ce que là-dessus, il y a un effort qui va être fait ou pas Oui, l'accès à la santé est une priorité euh, pour le ministre de la Santé également. C'est une priorité aujourd'hui, euh, ce droit à, à l'accès aux ouais. soins euh, n'est pas parfaitement respecté. Donc euh, nous devons euh, multiplier euh, les handi-blocs, c'est-à-dire des blocs ouais. opératoires en capacité de prendre en charge. qu'il y en aura quoi dans tous les CHU, dans tous les départements, oui, dans toutes les, les régions, c'est quoi D'en avoir un par région. Un par région. Euh, et euh, que nous ayons dans chaque département euh, les capacités à accueillir des personnes en situation de handicap. Beaucoup de handicaps sont des handicaps invisibles, mmh. 80 qui nécessite des prises en charge particulières qui nécessite des consultations plus longues qui nécessite de préparer les interventions donc qui nécessite des formations des professionnels de santé et euh, nous avons véritablement euh, la volonté d'avancer dans ce domaine-là. Et le handi-bloc, ce sera 2027 aussi C'est la même échéance Oui. Je, euh, euh, les échéances que nous donnons avec cette Conférence nationale du handicap, ce sera 2028. Nous, nous, avons, nous ferons un, un plan pluriannuel sur cinq ans. Et euh, je pense que c'est ce qu'attendent les associations. Elles ont raison. Il nous faut un... Elles seront là, les associations ou pas Bien, Bien sûr qu'elles seront là. Elles seront là cet après-midi, parce qu'elles ont menacé de boycotter la réunion, elles n'ont dit pas assez de concertation le... Le collectif handicap, il sera là cet après-midi Alors, le collectif handicap euh, représente, enfin, est composé d'une cinquantaine d'associations, oui. dont euh, une très grande partie sera présente cet après-midi. Euh, alors, je, je, nous avons travaillé depuis six mois il y a eu des groupes de travail, 500 personnes qui se sont concertées. Tout ce qui va être annoncé aujourd'hui est le fruit de cette concertation qui a été rigoureuse, comme toujours dans le handicap, puisque c'est une des politiques qui, depuis toujours, se construit avec les personnes concernées et les associations. Merci beaucoup. Je termine en disant qu'il y a quelques jours, la Défenseur des droits a noté une hausse de réclamations en matière de lutte contre les, les discriminations. Ce qui a fait dire à l'ancien des nuls, les producteurs Dominique Faroujia sur Instagram, ceci, le handicap reste le premier motif des discriminations en France depuis six ans. On espère que ça pourra changer. Merci à vous d'être venu, Madame la Ministre. Et bonne beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir. Merci.